Voici Pat. Alors, nous sommes maintenant dans Pat. Allons voir un peu ce que l'application nous offre. Donc, à l'ouverture, vous avez un menu avec différents, euh, différents différentes scènes, en fait, qui s'offrent à vous. Donc, vous devez passer les défis pour les déverrouiller. Alors, on va essayer la scène 2, tiens, avec Dash qui semble être sur une piste de course. Avant, je vous rappelle que c'est important de connecter votre robot. Donc, vous voyez en haut à droite mon robot n'est pas connecté. Je vais aller le connecter. Salut. Et voilà. Alors, Dash est connecté. Maintenant, je peux me diriger vers mon défi. Alors, voici la séquence que je vais devoir réaliser pour Dash. Alors, Dash va devoir... Euh, dans son trajet, faire ce qui est indiqué en haut. Alors, je vais faire un trajet pour Dash. Je vais essayer de lui faire quelque chose euh, qui n'est pas euh, trop compliqué. Alors, je vous dirais que l'important ici, c'est pas tant de suivre la route, mais de mettre la bonne séquence. Alors, j'y vais. Je vais glisser les petites animations. Alors, quand je suis prête, quand je pense que ma séquence, elle, est bonne, j'ai tout simplement appuyé sur la tête de Dash dans l'application. Vous voyez, son bouton central clignote. Alors, euh, Dash est un peu sorti de l'écran, mais la séquence a été réussie. Alors, comme vous pouvez le voir, on a réussi à débloquer euh, une autre scène pour Dash, la ferme. Alors, allons-y. Allons <rire> Alors, voir ce que ça nous réserve. Alors, séquence plus courte, probablement parce qu'on a des nouvelles animations. Alors, on va voir ce que Dash va faire avec ça. Alors, moi, je fais un petit trajet comme ça. Je vais glisser mon cochon. Et voilà. Alors, voilà. Bravo. La séquence est réussie. maintenant tester une autre séquence. Tiens, moi je serais curieuse de savoir ce qui va se passer si ma séquence n'est pas adéquate. Alors, je vais... Changez ça ici, comme ça. Donc, j'ai les... les bons éléments, mais ils ne sont pas dans le bon ordre. Allons voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, Dash est revenu au départ et je n'ai pas eu le succès attendu. Donc, je vais devoir euh, recommencer. Alors, cette fois-ci, tiens, mon Dash va s'en aller par l'arrière. On va voir ce qui va lui arriver. Pas tout à fait comme ça, tu sais, on va y aller. Comme ça. Alors, je vais mettre un cochon, une vache. Et le tracteur alors voilà un autre succès vous voyez c'est pas compliqué d'utiliser pâte. c'est vraiment euh, les bases de la séquence découverte avec euh, des images, donc comme je vous le disais là, dans une vidéo précédente, je pense que c'est une application qui peut être intéressante à découvrir au pré-scolaire pour initier nos jeunes à la programmation. Amusez-vous bien!